Les modalités de gouvernance, vice-président les la Fondation Rivière et cofondateur avec Roy les et Michel Gauthier. Aujourd'hui, on va rencontrer un groupe de citoyens de... qui s'est mobilisé pour protéger la rivière du Nord contre la pollution en amont principalement, puis protéger la... le lac Raymond qui, était... qui a été contaminé par des... la pollution venant de l'amont. Donc, les gens se sont pris en main, se sont réseautés, ont, con... ont formé un comité de citoyens. Puis euh, c'est ce genre de, de comité qu'on qu souhaite qui se multiplie à travers le Québec sur plusieurs des rivières. Là. Donc c'est un peu un, un projet exemplaire qu'on qu veut montrer à la population. Là, de fil en aiguille, cet été, on a développé les, euh, une préoccupation par rapport au, à la contamination de l'eau dans les rivières. Puis on a vu qu'ils avaient euh, agi donc, dans le même sens que nous. Donc on les a contactés pour euh, qu'on travaille ensemble, plus précisément, puis qu'on échange des... des des informations, des, des, des, des données, puis tout ça. Là. Donc, vraiment une collaboration ensemble. Là. Donc, on existe depuis 2002. On, à l'origine, c'est pour la protection contre des projets de barrage euh, qui se multipliaient au Québec. Là. Donc, on est, on est intervenu avec d'autres groupes euh, environnementaux, euh, quatre ou cinq autres groupes. Donc, euh, depuis ce temps-là, on a travaillé ça s'est maintenu, le, la problématique des petites centrales euh, s'est maintenue au fil des ans. Euh, mais maintenant, on, on veut s'orienter vers la, la qualité de l'eau euh, davantage, donc d'éviter qu'il y ait des, des rejets de contaminants dans l'eau. Donc, on, on veut travailler à identifier toutes ces, ces sources-là. Mais on veut le faire en collaboration avec des comités de citoyens euh, sur chacune des rivières ou euh, entrer en contact avec les comités qui existent déjà. C'est ce qu'on s'est aperçu cet été. Là. Donc, on, il existe déjà des organismes de bassins versants, mais au-delà de ça, il y a des groupes de citoyens euh, distincts, autour des, indépendants, euh, autour des rivières. Donc, On en a rencontré un, dont celui ci C'est euh, déjà des gens qui sont mobilisés pour euh, la protection des rivières, et qu'on veut euh, poursuivre dans ce sens-là. Donc, de créer à travers le Québec un, un grand réseau de, de groupes de citoyens. La situation s'est grandement améliorée depuis 20-30 ans, donc on, il y a quand même un, une amélioration importante avec toutes les stations d'épuration qui ont été construites là, dans les années 80. Mais maintenant, il subsiste, euh, il, y a, il y a des pollutions qui ont été accumulées, il en subsiste d'autres, il y a des pollutions qui sont inconnues de la population. Donc il reste des choses parce qu'on veut atteindre un niveau de, de qualité, là, euh, un bon niveau de qualité pour pouvoir s'y baigner, les, la fréquenter. Donc on pour atteindre un seuil de qualité acceptable, il faut poursuivre dans, dans nos efforts. On le voit avec les problèmes de cyanobactéries qui sont arrivés il y a quelques années. Donc ça, c'est un nouveau phénomène qui, pour lequel il faut poser des actions plus... plus, plus aller plus au-delà encore de, de, de ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Donc il faut intervenir à plusieurs endroits à la fois, pas juste dans les, les grandes agglomérations. Là. En fait, les, les berges des rivières sont souvent privés, des, des berges, des, des rivières et des lacs. C'est souvent privé. Donc il, y a une, il, il faut é, euh, élaborer peut-être dans, dans le cadre des, des règlements municipaux, ou, euh, avec un soutien peut-être du gouvernement à l'occasion, euh, pour faire en sorte qu'il y ait une, des, des portions publiques accessibles à, à ces endroits-là. Là. Donc, euh, mais là on passe par l'encadrement le, réglementaire ou euh, les, les chemins d'aménagement des municipalités. Donc, c'est au niveau de la gestion municipale, des MRC, principalement, des, des, des schémas d'aménagement, qu'il faudrait qu'il y ait une, une, une préoccupation, euh, peut-être nouvelle, là, dans ce sens-là. Avec les organismes de bassin versants aussi, ça pourrait être identifié dans les plans directeurs de l'eau, qu'on appelle. Là, donc, où pour chaque rivière, il y a des, euh, des enjeux qui sont définis, puis des, euh, un mode de, de solution, d'amélioration à, à prévoir, là. Je me souviens, quand, même quand j'étais jeune, de, de vouloir aller me baigner à un endroit. Puis on cherche tout le temps un endroit public. Ça fait que, il faut... Euh, c'est pas facile de trouver des, des accès publics. Ça, je pense que... puis de, à des endroits de qualité aussi. Donc là, on va se référer peut-être à des parcs, de, des grands parcs, mais c'est souvent loin de, des centres euh, urbains. Là. Donc, euh, mais faut, je pense que c'est une préoccupation. Les gens s'attendent à ce qu'il y ait des, euh, des, des, des efforts de la part du gouvernement pour améliorer la situation, là. je pense que c'est tout à fait faisable. C'est dans les nouvelles préoccupations, là, dans l'évolution, ça... il faut le faire. Bien, il y a certains accès, mais qui ne sont pas, euh, via, si on peut dire, viables ou euh, très agréables. Là. Donc, il, des, il peut y avoir des projets. Donc, ça devrait permettre d'avoir à la fois des accès pour regarder, mais aussi pour euh, mettre les pieds dedans, là, à certains endroits et à, à certains moments parce qu'il faut euh, rester conscient que l'eau n'est pas toujours euh, baignable. Il euh, y a des précautions à prendre, euh, dépendamment des, euh, de la météo puis des, des, des contaminants qui peuvent circuler. Là. Donc, il y a des précautions à prendre, mais il y a des, de, de très beaux endroits à aménager. Ah, bien, écoute, c'est plus lié au, au barrage. Où, euh, dans mon enfance, en fait, ma mobilisation... Euh, intensive, là, intense. Euh, ben, quand j'étais jeune, chez mes grands-parents, il, il y avait la, la rivière du Sud, là, à Saint-Raphaël-de-Bellechasse. Donc là, c'était un endroit où on allait se baigner, puis tout ça, c'était agréable. Il y avait comme une chute hein, avec un vieux moulin. C'était un, un décor champêtre, si on peut dire. Là. Puis, euh, donc, dans, au début des années euh, 90, il y a eu un promoteur privé qui s'est installé là, donc qui a asséché euh, la rivière, la chute, vraiment, que qu vraiment démoli le paysage, puis qui... Puis là, j'ai vu autour de dans ma parenté, les gens étaient un peu scandalisés. Euh, le ministère de l'Environnement ne faisait rien. Donc, on, moi, j'ai écrit au ministère de l'Environnement, « Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'eau dans la rivière. » Puis là, on m'a informé que tout ça avait été autorisé. Puis c'était le programme des petites centrales. Puis, euh, donc, j'ai questionné, j'ai fouillé les, euh, les, les intérêts, les enjeux économiques derrière tout ça. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un vaste réseau de promoteurs privés qui étaient en, en, en train de mettre la, la main sur... Euh, tous ces endroits-là, de, de ce type-là, des beaux endroits, pour la plupart. Puis, euh, donc, de, de fil en aiguille, j'ai ai questionné, fouillé, puis trouvé beaucoup de, de, de, de problèmes. Donc, j'ai signalé ça à, à, aux autorités, si on peut dire, au ministère aux, aux ministres et tout ça. C donc, le programme a été arrêté à, à ce moment-là, là, dans les années 95. C'est la première vague des petites centrales qui a été arrêtée. Je dis qu'en tant que de, de citoyen, on, je pense qu'on a, a droit à toutes les ressources. L'environnement les ressources, les, nous appartient à tous et on le partage. Tout ça est partagé entre tout le monde. Euh, là, je vois, des, à travers le Québec, il y a beaucoup à beaucoup d'endroits, il y a des comités de citoyens qui, qui luttent pour préserver ces lieux-là, euh, euh, que ce soit des, des, des sites. Comme je pense actuellement à val il y a, il y a, il y a, les citoyens veulent préserver, veulent empêcher qu'il y ait un barrage euh, dans le parc de Val-Jalbert. C'est des lieux communs, des lieux. Dire, ça appartient à tout le monde. Les, les, tout le monde a euh, des, des souvenirs, des, un attachement, dans, que ce soit culturel ou la, les paysages, la beauté des paysages. Tout ça, ça appartient à tout le monde. Ça ne doit pas profiter à certains individus qui veulent en, en tirer profit, juste pour eux, là. Donc, euh, c'est un peu sur le sens du bien commun là, de, de partager tous les, les, les bienfaits de la nature alors, entre tout le monde. Déjà, de donner euh, accès à des endroits agréables euh, autour du Saint-Laurent, sur la rivière des Prairies, puis peu aussi à Laval, du côté de Laval, à la rivière des Prairies. Euh, juste de donner accès à ces beaux endroits-là, des endroits de qualité où ce n'est pas contaminé, les gens vont développer un attachement de, de plus en plus fort, puis vont tenir à ces endroits-là. ils vont militer, ils vont mettre le X à la bonne place pour que ces endroits-là, ça fasse partie des enjeux euh, électoraux, des, des, des élections municipales ou provinciales même. À la Fondation Rivière, on a développé une expertise et des, des connaissances là, depuis dix ans sur chacune des rivières là, où il y a eu des problèmes. T'sais, il y a des citoyens qui nous appellent, ils, ils dénoncent des choses, on, on donne des conseils, on, on intervient auprès des ministères pour que, qui, qui, qui agissent à, pour protéger. Donc on a un bagage d'expérience et de, de, de connaissances importants. Toutes ces connaissances-là, on, on veut les diffuser ou les transmettre à tous les comités de citoyens qu'on veut créer avec le programme d'Adopter une rivière. Donc c'est ça le programme d'Adopter, c'est de, de créer des réseaux de citoyens autour des rivières. Puis nous, on vient en support euh, auprès d'eux, pour leur donner des conseils, que ce soit techniques, économiques ou euh, stratégiques, euh, politiques. Donc de faire un, un réseautage, puis un partage des, des, des, des de, ces, de cette expérience-là qu'on a gagnée depuis dix ans. Là. F-f-f-f- <laughs>